Bonjour tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser le crofet de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun et ce n'est absolument pas une pub de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser cette fameuse Coupe, ce fameux trophée qui est tout simplement trop magnifique. Et dans cette vidéo alors, nous allons voir euh, tout plein d'astuces qui vont permettre d'apprendre beaucoup de choses sur Blender. Avant de continuer, je tenais à vous remercier parce que bientôt, on atteint les 1000 abonnés. Puisque actuellement, on ne reste plus que 10 abonnés. Ce sera vraiment super cool si d'ici la semaine prochaine, on atteint ce nombre de 1000 abonnés. Qui est un nombre euh, magique, à mon avis, je pense, peut-être, je ne suis pas sûr, mais... Je vous dis bon visionnage pour cette vidéo qui durera environ euh, une heure. A tout de suite. Nous allons commencer avec la modélisation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Du coup, pour faire cela, nous allons commencer par supprimer tous les éléments euh, de base de la scène. On va faire un bord select et on va tout simplement supprimer. Ensuite, nous allons commencer par... Euh, le world, en fait c'est en quelque sorte le euh, planisphère pour faire cela on va tout d'abord euh, importer une uv sphère du coup on vient ici cette uv sphère on va la subdiviser à l'aide du modifier subdivision de surface qui se trouve ici en bas ensuite nous allons mettre euh, la viewport à car ici et nous allons appliquer une fois appliqué, si on part en edit mode, vous allez vous en fait qu'il y a beaucoup beaucoup de vertices. Ça, c'est normal et c'est ce que l'on veut. Tout simplement parce que par la suite, nous allons utiliser un modifier qui utilise lui beaucoup de vertices pour bien fonctionner. Et donc ce modifier c'est en fait le modifieur de place. Il va permettre euh, de mettre euh, de la géométrie sur notre objet à partir euh, d'une image alpha. Et donc, ce modifier, il se trouve ici. Lorsque on l'importe, en fait, il faut euh, également importer une texture. Du coup, on va cliquer ici pour créer une nouvelle texture. Cette texture, pour aller dans l'onglet des textures, on va aller ici et, et là, on va pouvoir euh, choisir notre texture en question. On clique sur Open. Alors, pour cette vidéo, j'ai préparé un kit qui sera en description de la vidéo. Ce kit contient, en fait, une image alpha constituée uniquement du noir et du blanc qui va nous servir à créer la forme euh, euh, la forme des différents continents qui va se retrouver sur nos euh, world et donc euh, on va repartir dans l'onglet des modifiers et on va modifier quelques paramètres du coup ici on va mettre UV euh, au niveau du string d'ici, on va mettre au moins 0,3. Et du coup, on a ça. Et va bah maintenant, pour euh, arrondir les bords ici, on va encore euh, ajouter le modifier subdivision de surface. Et on va smousser le tout. Et j'ai appris que chaque fois qu'on ajoute des subdivisions sur notre objet, euh, ça consomme pas mal de mémoire, du coup, la machine euh, peut peu plus ou moins euh, planté mais jusqu'ici ça va plus ou moins et donc on vient de finir plus ou moins avec euh, la réalisation du world et donc on va venir ici en haut on va le renommer en world et on va euh, le cacher puisque je pense que niveau modélisation et tout c'est bon du coup ici on va le cacher et ici ou ne pas que notre machine bram euh, on va désactiver la visibilité des modifiés du coup là la machine va aller un tout petit peu plus rapidement et donc on va maintenant continuer avec la modélisation on va euh, modéliser euh, la partie qui va permettre d'arrêter le gros fait je pense que c'est euh, la manche on va cette fois ci utiliser euh, un cycle pour ces configs, on va mettre en fait le nombre de vertices à 24 et on va laisser ainsi. Et là, euh, ce que nous allons faire, c'est sélectionner un vertice sur deux, comme ça, euh, jusqu'à faire un détourage complet de notre euh, cycles. Après avoir fait cela, nous allons euh, scaler. Comme ça vers l'intérieur, je pense que ce scale est plutôt bon. Ensuite, nous allons faire CTRL R ici, sur si c'est TETCH, et nous allons ajouter 4 vertices, comme ça. Ces 4 vertices vont nous permettre d'avoir des formes beaucoup plus marquées au niveau des coins ici et ici. Et du coup là, on va également ajouter 4, de même ici, de même là. De même ici, et enfin ici, nous allons utiliser les super pouvoirs euh, du Symmetrize pour pouvoir euh, mettre ces mêmes vertices sur toutes les autres parties de nos objets, du coup on va sélectionner tous euh, nos vertices, on va aller dans Mesh, ensuite Symmetrize, ici. On va euh, placer ici de X à moins X. Ensuite, on va ajouter un autre mèche Ensuite, euh, symmetrize. On va cette fois-ci mettre de moins Z, de Z à moins Z. Ah, du coup, ah oui, là c'est vrai, c'est plutôt de moins Y à Y, désolé. Parce que là on va travailler sur l'axe des Y parce que moi je me disais qu'on était comme ça sur la vue de face. Et du coup on était plutôt sur la vue de dessus. Voilà, du coup, c'est bon, on a ce résultat. On peut maintenant aller sur la vue de face et on va extruder tout cela. Du coup, on va extruder comme ça, sur l'axe des Z. On arrive ici. On va scaler comme ça. Ensuite, on va encore extruder ça sur l'axe des Z. On arrive là. On va est comme ça. Ici on va faire Alt clic droit ou alors tout simplement euh, faire un bord select en Wireframe. On va déplacer ça un tout petit peu vers le haut. On va faire CTRL R ici. Ici on va faire un second CTRL R. Ici en haut également. Et ici en bas également. Euh, par la suite nous allons utiliser le modifier subdivision de surface pour avoir les fameux coins arrondis. et donc pour cela on va venir ici on va aller dans subdivision de surface on va mettre la viewport à 2 et ensuite on va smousser un peu tout ça et du coup euh, pour un début on a ce résultat on va aller en edit mode ensuite on va coucher ici pour pouvoir en fait euh, Voir les vertices facilement Ici je pense que c'est Ici on va faire Alt clic droit On va activer le Proportional Editing Comme ça ici Et on va scaler Ici on va un tout petit peu déplacer comme ça le bas ici on va faire CTRL R, on ajoute 2, ici CTRL R, on ajoute 2 et là on a ça. Ici en haut nous allons euh, sélectionner tout cette loupe de vertice à l'aide de, de Alt clic droit. On va désactiver chez le proportional editing. Ici on va également désactiver parce que c'est plus euh, easy de travailler sans ça euh, sur les opérations d'exclusion. On va exprimer une fois, on va scaler, ok, maintenant si en scaler en fait vous avez des problèmes comme ça, ça, fait, ça veut dire en fait que c'est dû au normal. Et pour résoudre ce problème, on va tout, tout d'abord sélectionner tous les vertices, on va appuyer sur la touche espace, taper ici recalculate outside, et du coup on va cliquer ici. Du coup ça va recalculer euh, le sens des normales et ça va résoudre le problème et donc euh, ici on va faire ALT clic droit comme ça on va encore exclure une -en fois on va scaler ici euh, on va appuyer sur la touche W dans le Tools. on va sélectionner ici euh, cycle alors cette opération n'est pas forcément nécessaire parce que bon ici c'est plus des, pour des raisons d'esthétique et pour ceux qui n'ont pas ce menu en fait il faut tout simplement l'activer sur Blender parce que de base c'est déjà là Ici on part là, Preference, on va aller dans la partie Add-on ici vous allez taper Toulouse Tools et vous allez cocher tout simplement ici Et c'est bon Et donc on va faire de même ici en bas, on part tout simplement ici Alt et clic droit On est rude. Comme ça On est extrude encore une fois On fait ici W là. Ici on prend un Cycle Et du coup là on a ce résultat plutôt sympa Ici on va euh, euh, supprimer ces ratistes parce qu'en fait ça modifie pas mal la forme générale Du coup on va faire si X, ensuite Dissolve Edge Comme ça On va faire un tout petit peu de même ici en bas, tu cliques droit mais si je ne me trompe pas, on va plutôt le faire. Attendez voir ici. X dissolve edge. Et comme ça là on a quelque chose d'assez sympa et de plus beau. Une fois cela fait, euh, nous allons continuer avec la partie qui va se trouver ici en bas de notre trophée. Pour faire cela, nous allons utiliser euh, un cylindre. Du coup on part dans les mèches, ici on part sur cylinder. Niveau euh, config ici on va mettre 16, on va pas travailler avec de vertice euh, Je pense que là on va on va laisser les configs pas comme ça, on va plus rien modifier. Et donc on va retourner en objet mode, on va déplacer notre cylindre pour qu'il soit euh, bien placé comme ça. Déplacement avec précision, c'est Control et puis Déplacement. Et donc là maintenant, on va faire Shift-C, on ramène le QC à l'origine. Voilà, bon, c'est plus de, pour des questions euh, de, de modélisation. On va aller en Edge Mode, on va faire s comme ça. On va placer ça ici. On va un tout petit peu déplacer comme ça. On va encore est Et là, on a ça. On va aller en wireframe pour pouvoir sélectionner les vertices que l'on ne voit pas, ici on va scaler comme ça, ici on va déplacer vers le haut, je pense que cette hauteur est plutôt pas mal, ici on va faire CTRL R, on met une edge loop ici, on met une autre ici, et on en rajoute deux ici au milieu. On va faire Slash pour placer notre objet au premier plan Et là on va aller en mode de sélection de face On va sélectionner la face qui se trouve ici en haut On va faire I pour un set Encore I Et encore I On fait de même ici en bas Là Là Et là On ajoute à présent le modifier subdivision de surface Viewport A2 On va lisser un peu tout ça pour que ce soit un tout petit peu plus beau on fait cela pour revenir pour faire revenir les autres éléments de nos scène et on place bien cette partie en fait euh, par rapport à celle du haut okay. ici on va faire CTRL R on ajoute une edge loop de maintien comme ça de même ici également ici on va décocher là Ici, on va faire « Ctrl R », ici également, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Ok, on va continuer ici. Ici, on va faire « Alt »,« Clic droit », pour sélectionner la loupe de vertice comme ça. Vous voyez que même là, derrière, ça a été sélectionné. On va revenir sur la vue de face. On va « essuyer une fois, on « Scale » vers l'intérieur, on « Estruire » encore, on « Scale » vers l'intérieur. Vous voyez que là maintenant on a ceci. On repart en Edge Mode. On va maintenant faire Shift D. On va scaler ça vers l'extérieur euh, comme ceci. On va ajouter euh, deux Edge Loops. Une en haut et une autre en bas. Ok. Euh, nous allons euh, diminuer en fait euh, le scale de la partie du bas parce qu'en fait sur le crefet la partie du bas est beaucoup plus petite que la partie du haut euh, comparément à ce que j'ai fait ici et du coup là on va faire ALT clic DROIT on va retirer le Proportional Editing on va scaler ça comme ça euh, ici en haut on fait ALT clic CLICK DROIT Ici on va scaler comme ça, en jouant un tout petit peu avec le farteur du proportion Ici on peut également encore faire ça. Euh, ici on va sélectionner cette loupe. On va euh, faire descendre ça comme ça. Je pense que là c'est pas mal mais on peut encore améliorer tout ça ouais là c'est bon maintenant euh, vu qu'on a modifié le haut on va également modifier le bas on sélectionne tout on désactive le proportionality on scale comme ça on place ça ici on scale encore on place ça ici et on déplace comme ça là c'est déjà pas mal euh, on pourrait encore modifier ici ici on va supprimer ça dissolve edge ouais Et ici également on va supprimer ça dissolve edge Ici, on va euh, scaler comme ça. On pourrait également rajouter euh, quelques ici en bas. Ici en haut, on peut également rajouter. Ouais. Et là, c'est plutôt pas mal. Bah maintenant, on va euh, jouer avec les instances et les copies dans Blender. Et donc, pour ça, euh, nous allons utiliser euh, des vertices. Mais ici, on va euh, créer en fait des instances. Mais pour créer des instances, il faut d'abord un objet de base. Et cet objet de base va être un ballon de football. Et ce ballon de football, nous allons le modéliser tout de suite. Ici, je suis encore euh, et là, et donc pour faire notre ballon de football, on va utiliser une icosphère. Et donc là, on va faire Shift A, on part dans les mèches, et là, on va sélectionner l'icosphère ici. On part niveau config ici, on va mettre le nombre de subdivisions à 1. on fait slash, on le place au premier plan mieux travailler avec lui on va aller en edit mode on va faire ctrl shift et b on va créer des faces à partir des vertices qui se trouvent au niveau des sommets du coup là on trouve euh, la bonne taille et on sélectionne comme ça et c'est bon on va sélectionner tous les vertices on va aller euh, sur ici euh, face et ensuite on va, on va cliquer sur exclude individual euh, face comme ça et on va extrudier en fait vers euh, l'extérieur avec le shift maintenant et du coup quand c'est bon on fait CTRL B pour des désarrondi comme ça et ici on augmente le nombre euh, dead loop comme ceci. On va soussier un peu tous les vertices comme ça. On va utiliser le modifier cast pour pouvoir améliorer la forme sphérique de notre ballon de football. Ensuite, on applique et c'est tout bon. Bon maintenant, notre ballon, on va le placer au niveau des sommets de nos crochets. On va placer. Bon, on va d'abord le placer au centre, bah, ça ne se dérange pas, là où va se trouver le parent, du moins la source de la copie. Euh, et ensuite, au niveau de chaque sommet ici, là, là, là, là, là, là, on va placer un ballon. Et du coup, pour faire cela, je vous propose tout d'abord de sélectionner les vertices qui sont au niveau des sommets, à l'aide du Shift maintenu, et clic euh, droit si vous utilisez euh, le clavier des, des anciennes versions de Blender comme moi ou va clic gauche pour les nouvelles versions de Blender du coup ici on va faire Shift D on va les déplacer vers le haut comme ça comme ça tout le monde est visible on va faire P ensuite By Lose Part on crée d'autres objets à partir de cette sélection et maintenant en objet mode puisque en fait ce sont euh, des objets indépendants on va les réunir en un seul objet en faisant un contrôle j Alors maintenant on a un seul objet grâce à ça on va pouvoir maintenant faire des copies sur chaque vertice de notre objet pour faire ça on va sélectionner euh, tout d'abord cet objet on va venir dans objet properties on va aller sur instancing et on va cliquer sur ça va permettre de créer des copies sur les différents vertices euh, de notre euh, objets Donc, du coup on va créer des instances de nos ballon au niveau de chaque vertice de cet objet et du coup pour faire ça on va tout simplement les parenter. et du coup avant de faire ça euh, nous allons tout d'abord le, faire en sorte qu'ils aient les mêmes euh, origines du coup ici on va la faire shift s on va les le QC tout select comme ça le QC vient au, au niveau de l'origine de notre ballon de football on va faire de même avec cet objet ici qui va représenter euh, le parent de toute la copie on les place ici comme ça on les scale Ok. on va donc euh, On va donc sélectionner ici, on va faire objet, cette origine et ensuite origine tout 3D cuisseur. Comme ça l'origine se place là. Et comme ça maintenant on va pouvoir euh, faire euh, des instances de notre ballon au niveau de chaque vertice de notre objet. Et donc ici on va sélectionner notre objet, on va aller sur Versus 6. On va sélectionner l'enfant le parent, on fait CTRL-P, ensuite Objet et comme ça là maintenant on a des copies de notre ballon au niveau de chaque vertice de notre objet Cycle on peut euh, scaler les différentes copies comme ça grâce à notre Cycle on peut tous les scaler comme ça sur la vue de face, on va les placer un peu plus en haut On va augmenter la taille ici euh, ici on va le déplacer comme ça euh, l'objet de base lui on peut le cacher ici euh, bah, du coup puisqu'il est l'enfant de cycle plus là, ça le là lui on peut le cacher et donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est faire y'a pas notre wall comme ça on fait slash ce n'est pas visible. Ouais, il était quand même en bas. On va le faire monter ici. Mais quoi le mec Ah ouais, c'est vrai, j'ai comme la visibilité. Du coup, on le fait revenir. On le place ici. Bah, à présent, on ne voit pas euh, le type placement que j'ai mis dessus. Parce que j'ai désactivé la visibilité euh, du modifieur dans la porte. voilà on a ça bah, maintenant on va placer euh, l'Afrique au centre puisque c'est la coupe d'Afrique des nations euh, l'Afrique doit être au premier plan ici on va faire une rotation comme ça on part sur la vue de face on fait faire Rx ensuite Rz comme ça euh, pour nos ballons de football, on va un tout petit peu les rapprocher comme ça de nos recoupes. Euh, ah, ici on va encore un tout petit peu modifier parce que... Euh, alors je vous propose encore de, de désactiver sa visibilité dans la porte. Et également ici. Alors là, quand des articles, c'est vraiment très dégueulasse. Euh, on va aller en Edit Mode Z. Ici, on va skiller un peu tout ça. Pour commenter. Ok. Là, c'est plutôt pas mal. On va, euh, avant de passer au shading, tout simplement, euh, bien positionner euh, cette partie. Ok, vite face, c'est bon. Ok. Mais avant même de passer au shading, j'allais oublier quelque chose de super important. Euh, la partie du prophète qui se retrouve ici au centre. Alors pour faire cette partie, nous allons utiliser euh, le texte dans Blender. Et nous allons également utiliser le simple deform pour pouvoir euh, le déformer, en fait, le texte en question. Et donc, ici, on va faire Shift A. Avant le texte, on va commencer par le cylindre, qui sera la partie assez facile. Ici, on va mettre Endgone. Et c'est tout pour la config. On va placer ça ici. On va scaler. On fait SL. Ici, comme ça. On va scale un peu. On va faire comme ça. On va supprimer en fait la face du bas et la face du haut avec le X et ensuite Face. On va ajouter le modifier Solidify. On augmente la finesse comme ça. On ajoute la subdivision de surface. viewport 2. On repart ici, on augmente la finesse. On smooth un peu tout ça. On scale un peu tout ça en edit mode. On scale un peu tout ça sur l'artiste Z. Et c'est plutôt pas mal. Ok. Maintenant, on va passer au texte. On va faire Shift A. Partie texte. On l'importe. Edit mode. Vue de dessus. Allez Edit Mode c'est forcément pour éditer du coup lorsqu'il appuie sur la vidéo dessus ça ajoute cette... des 7 donc du coup on part en edit mode on, on active la majuscule du clavier ensuite on va euh, taper CAF parce que c'est la CAF qui organise tout ça on va aller dans les propriétés du texte on va modifier dans un premier temps la police on va sélectionner Arial Black, celle-ci. On retourne en Objet Mode, on fait une rotation de 90 degrés. Si ça a le bas, on va plutôt faire une rotation R de moins 90 degrés. Du coup, là, maintenant, notre texte est bien orienté sur la vue de face. On va extruder. Euh, on est là, on va extruder, du coup. C'est cache où cette option c'est parti, euh, je me crie du coup ici on on part sur -Rude. Euh, on va faire du bevel avec le diff ici et on va résoudre le problème de normal à l'aide du modifier et du sprite. ok ok bah maintenant on va convertir euh, notre texte en Mèche, du coup, on parle dans objet qu'on va être tout mèche. Si on part en Edge mode, on se rend compte que c'est vraiment dégueulasse niveau topologie. Et on va améliorer tout cela. Donc, on va d'abord bien placer notre texte au niveau de notre refait comme ça. On part en Edge mode, on place ça ici on ce encore on place ici et on ce encore et donc pour un début on a ça comme résultat on va placer son origine au niveau de sa géométrie du coup ici cette origine origine toujours écrit et comme ça là maintenant c'est facile à déplacer et du coup là je pense pas que ça a bien centré euh, pour normalement cela se place ici au milieu si ça fait ça, d'une façon répétée, nous on va faire un petit <rire> petit astuce, on passe simplement en engine mode ensuite on déplace tous les artistes comme ça et comme ça ils seront maintenant bien centrés ok, bon maintenant je disais qu'on va utiliser le modifieur euh, simple du form pour pouvoir euh, déformer en fait notre texte pour qu'il puisse euh, être inclué comme cette forme ici remettre ça ici je remets 2500 et je clique sur Mesh It on attend que ça finit de calculer et maintenant c'est bon vous voyez que si on part en Edit Mode la topologie est super cool et donc maintenant on va pouvoir euh, utiliser le modifieur simple du forme Ici, le blend. Ici, c'était la valeur 70. Ici, c'est l'angle. Sur Z. Il y en a ça. Plutôt cool, non Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va rester à faire Je pense que il va rester euh, le shading. La partie tant attendue et donc, on va enregistrer notre projet sur le bureau. Je vous conseille de ne pas souvent enregistrer vos projets sur le bureau. Je veux juste parce que c'est le tuto et j'avais rien prévu. Et donc, ici, je vais mettre ça en bas. Va... Tuto, j'espère qu'on est inspiré. <rire> ok, on va aller dans le shading. Et du coup, ici, on va réactiver tout ça. On va commencer avec le world slash le place au premier plan. Alors lui il doit être golden comme la plupart des éléments de nos profets. Golden, golden, golden. Ici il y aura deux tons de de couleur dorée, un qui est plus clair et l'autre qui est plus sombre. Puisque je dis deux couleurs, ça veut dire que euh, je dois utiliser un mix RGB au moins un node qui permet d'avoir deux couleurs. Sur le principal du BSDF, on a une seule couleur, du coup, je dois mettre autre chose ici. C'est donc pour ça que je vais aller dans les couleurs ici et je vais prendre le mix RGB parce qu'avec lui, on a deux autres couleurs. Du coup, ici, je pourrais mettre une couleur jaune. Ici, je pourrais mettre une autre couleur jaune, mais un peu plus claire. Vous voyez que là, maintenant, on a deux tons de jaune. Et du coup, je pourrais placer ça ici. Le problème maintenant, c'est que je voudrais mettre un ton de couleur sur la partie avec euh, la géométrie qui ressort ici. Et une autre sur la partie qui est lisse. Et du coup, pour faire ça, il me faut un facteur que je placerai ici. Pour dire que, ok, la partie qui est noire, c'est mon facteur va représenter par exemple celui-ci. Et la partie blanche va représenter l'autre. Ce farter, en fait, on l'a déjà parce que ce farter nous a aidé à faire euh, la partie qui se ressort ici. Et lui, en fait, c'est une image texture. Vu que j'ai déjà importé une image texture dans Blender, je pourrais juste prendre une ici que je connecterai ici au niveau du farter. Ou alors, euh, si vous trouvez ça un peu bizarre ici, vous cliquez sur open, vous partez dans le kit, vous cliquez ici, c'est la même image. Vous voyez que maintenant, à partir de mon forteur, sur la partie que l'on a euh, fait ressortir à l'aide du modifier de placement, euh, on a cette couleur qui est beaucoup plus foncée, et sur la partie lisse, on a cette couleur. Si vous voulez inverser, il va tout simplement falloir soit inverser ici à l'aide de, de, du colorant, soit modifier les couleurs ici donc ici on va d'abord laisser les couleurs comme ça et on va maintenant s'intéresser euh, au matériel doré pour qu'il soit doré il faut qu'il soit euh, métallique du moins il ait un aspect métallique du coup ici on va augmenter le fardeur métallique et on va euh, continuer la roughness du coup, on a déjà quelque chose qui est assez doré, mais on va améliorer tout cela. Pour améliorer ça, nous allons euh, tout d'abord travailler avec euh, les normales, ici. Ce monsieur va beaucoup nous servir. Et donc, nous, on voudrait mettre euh, des informations de relief ici et ici, mais des informations différentes. Du coup, nous allons utiliser toujours... Euh, une couleur ici l'une va représenter la couleur qui va euh, la couleur pour cette partie et l'autre va représenter la couleur pour l'autre partie en fait ici les couleurs vont, vont beaucoup plus représenter euh, le facteur puisque au niveau de la normale on met pas de couleur et ouais. donc vous voyez donc du coup là ici ça va représenter le facteur de celui-ci et le deuxième, le facteur de l'eau. Et donc, ici, au niveau de la normale, ce qu'il faut réellement mettre, c'est le vecteur Bump. Ici, on met le Bump. Ici, on va connecter la sortie normale avec l'entrée normale ici. Le Bump, lui, il prend euh, une hauteur. La hauteur, c'est une couleur noire, euh, blanche. Du moins, noir et blanc pour que ce soit vraiment logique. Et du coup là on va connecter ça ici, ici on a bien une autre couleur noire ou blanche mais que l'on n'a pas encore défini Et donc ici on va utiliser la Noise Texture Du coup on est ici, euh, il est déjà là, Noise Texture Vu qu'il y aura une pour cette partie et une autre pour cette partie là, on va la dupliquer comme ça Et on va devoir la connecter ici et ici mais on va pas le faire parce que, euh, je vais vous montrer, la noise texture ressemble à ça. Ça va chercher. Ah ouais, elle ressemble à ça. Du coup, c'est un ensemble de couleurs tout à fait euh, bizarres. Et que nous, on va pas utiliser. Du coup, nous, on va convertir cette couleur en noir et blanc. On En dans ici, dans le convecteur, colorant. Si on place ça ici, vous allez voir que maintenant, les couleurs en du coup là, on a maintenant du blanc et du noir. Euh, du blanc et du noir, ouais, c'est ce que j'ai dit. Et donc, euh, ici, on va placer ce premier monsieur ici. On va faire de même avec son frère. Shift-D ici. Allez, là, la machine commence réellement à planter. Du coup, on va devoir faire quelques optimisations avant de continuer. Ici. Et donc, ces optimisations vont tout simplement consister à... Euh, supprimer certaines modifications du moins désactiver la visibilité à ah, celui-ci qu'on désactive il est vraiment moche donc <rire> on va le laisser euh, ici on va désactiver là euh, même ce monsieur on va désactiver l'aide de ici du coup là maintenant on a quelque chose d'assez simple à travailler dessus Ok. Et donc, euh, ici, on va également connecter le deuxième facteur. Ici. Et là. Du coup, il faut vraiment une machine super puissante. Ok. Et donc, euh, sur là, on va devoir euh, euh, mettre cette noix texture. C'est lourd, qu'on va devoir mettre cette noix texture. Et pour faire cela, on va toujours utiliser nos facteur on a utilisé ici notre forte ici qui qu'on va placer ici. Et du coup, là je pense que comme c'est utilisé beaucoup de mémoire, je vais faire autre chose en edit mode. Je vais un -subdiviser tout ça pour diminuer le nombre des vertices et pour que ma machine euh, soit un tout petit peu plus rapide. Ok, bon, maintenant ici on va augmenter le scale. Vous voyez que lorsque je monte le scale, ça monte au niveau des continents. Et du coup, comme c'est pas ça que je veux ici, je vais plutôt mettre à 1. Et c'est plutôt sur le second que je vais augmenter le scale. Comme ça. Voilà ça. Ici, au niveau du flange, on va diminuer la valeur. Euh, on va venir ici. On va... Euh, un tout petit peu mettre de la distorsion. Et au niveau. Euh, du scale ici. bah Du coup ici. On va laisser ça comme ça. Alors, du coup ici on va retenir la valeur. Euh, 360 alors. 360. Et là on a ça. Qui est plutôt sympa on va maintenant euh, jouer avec la roughness la roughness, même méthode, on veut faire, on veut mettre deux roughness l'une ici et l'autre ici du coup là il nous faut une couleur noire et une couleur blanche pour définir euh, les deux facteurs donc là on part ici dans color mix rgb ici premier, ici deuxième, on connecte ça au niveau de la roughness ici Ici, on va définir une couleur pour la première roughness. Une couleur assez basse. Et pour la seconde, une couleur blanche. Niveau facteur, c'est le même facteur que l'on va connecter ici. Ok. Et là, c'est euh, exactement le résultat souhaité. Vous voyez que là, maintenant, on a beaucoup plus de roughness ici qu'ici. Donc, nous, <rire> ce qu'on va faire, c'est que ici, on va quand même... Un tout petit peu euh, diminuer ça, un tout petit fait quand même, pas trop Et on a qu'il y a des impéférations, mais ça va quand même. Euh, pour le spéculaire, on va faire de même. On va faire Shift D ici. Aïe, ouais, mais les notes sont quand même déjà. Assez ah, saturé. Le là. même opération, on connecte ça ici. On va connecter le farter ici. Euh, au niveau euh, du premier, on va mettre la valeur 0, du coup la couleur blanche. Ici, second, on va mettre la couleur noire. Ok. Première partie, euh, terminée, niveau shading, vous voyez que là, au final, on a quelque chose qui n'est pas quand même trop compliqué. Voilà ça. Donc, maintenant, on va passer au second élément. On repart ici. On va s'intéresser au Ballon de football. Ballon de football, puisque, en fait, ce, ceux-ci sont des copies d'un objet qu'on a caché. On va le faire revenir ici, c'est terres là. Ici, c'est celui-ci, on fait slash, Ah et le voici, on va le fait revenir, slash, slash, enfin. et c'est celui qu'on va mettre euh, les matériaux, on part dans le shading. ici, slash, slash, on fera un nouveau matériel, ici, on va pas trop se compliquer la vie, ici, on va juste mettre une couleur dorée, On va mettre euh, la métallique max on va baisser toute la roughness comme ça et on a un joli ballon doré et c'est tout ici euh, pour spécula je pense que ça beaucoup plus nice avec un spécula de 0 ok déjà on a deux objets dans le shading et ok, ici on peut visualiser ça avec l'appel 2, c'est plutôt ok. On va maintenant passer ici, on part dans le shading, slash, slash pour le placer au premier plan. Pour lui, il aura quasiment le même traitement que le world. On va venir ici, pour chercher une couleur golden, on diminue la roughness, on augmente la métallique, on va. Euh, mettre des, des, des informations de relief avec le Bump du coup ici on parle dans le vecteur Bump on connecte ça ici ici il faut une couleur la couleur on va la prendre sur euh, notre noise texture la noise texture est de blanc et noir niveau couleur qui la compose et du coup on va convertir les couleurs de base à l'aide du conducteur colorant en couleur noire et blanc donc la couleur ici ici hauteur on va mettre ici croissant 60 on va euh, diminuer ici le facteur On Va augmenter ici à 500. On regarde à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on peut encore monter? Ouais, je remonte à 600 ici. Niveau distorsion, je vais un tout petit peu remonter. Et voilà, c'est bon. On va un tout petit peu. Euh, jouer avec le convecteur color ramp du coup on va d'abord importer une texture coordinate ensuite le vecteur mapping ensuite un convecteur assez particulier le convecteur euh, séparé x, y, z séparé x, y, z et donc on va placer ça ici et enfin le convecteur colorant. colorant Ici avec les Z parce que cette partie est orientée sur l'axe des Z comme ça. Et ici on va coller ça. On va savoir de coller. Je vous propose de copier ces couleurs avec CTRL-C. On, on colle ça ici. On commence par définir la première couleur. Ici, on va modifier la couleur noire, on monte une couleur, on la place ici au début, on la place ici au début, on modifie la couleur, on met la couleur qu'on a copiée là, ici on place ça ici, cette couleur on va diminuer son intensité en diminuant tout simplement ici, ensuite celle-ci on va recoller la couleur qu'on a copiée, et enfin, euh, ici, on recolle la couleur qu'on a copiée. Cette fois-ci, on va euh, voilà, euh, on va faire ça. Sauf qu'on va un tout petit peu modifier. Et voilà, on a cette pièce de nos recoller. Euh, Ce qu'on pourrait faire également, c'est modifier un tout petit peu la couleur. Une couleur pas très très foncée. Cette couleur aussi on va pas Celle-ci, pas mal. Là. Ok. On va euh, continuer ici. Pour la partie du bas, on va tout d'abord aller dans le shading. Euh, dans le edit mode, je veux dire, on va faire un dépillage des UV ici. Là, on fait un marsime mais sélectionner la phase ici et la phase du dessus. Ici, je pars au mode les sélection dead, Je fais alt clic droit comme ça. Je une couture marsime je sélectionne le tout, je fais U et ensuite je fais un wrap. Du coup ici dans le shading, je fais slash slash pour le faire revenir. Et maintenant si oui, je peux mettre une texture euh, tranquillement. Alors là je vais faire d'abord une rotation comme ça. Ok. Donc on va commencer par ajouter la texture marbre Ici image texture, color, là, par ce open et on va aller dans le kit qui se trouve sur le bureau kit ici on ouvre et on prend notre map je vais aller dans les inputs je prends le texte des coordinate, et ensuite tu prends le vecteur mapping et ensuite je connecte UV avec le vecteur ici et le vecteur avec le vecteur ici ce si fait par la suite je vais tout simplement diminuer là je vais mettre cette valeur -là. là, je vais également mettre les informations de métallique qui se trouve sur mon objet map, Qui voici ici, là, je connecte ça ici comme ça, là, je connecte ça là, je continue avec les informations de hauteur. Je connecte ça, je connecte ça ici en bas, euh, j'importe mon vecteur bump, je connecte ça ici sur la hauteur, et je connecte ça ici sur normal Ok. Euh Là, je vais modifier ici. Je pense que j'ai pas pris hauteur. Ici, je prends la hauteur. Ok, cool. Je vais diminuer la force ici. Et voilà. Je pense que pour lui, on va se limiter à ça. On veut pas que ce soit trop réaliste. On fait slash pour faire revenir les autres objets. On va revenir dans les layouts. Ici, sur cet objet, on va faire quelque chose de particulier. On va séparer cet objet de l'autre. Ici, on fait dans P, Biospart. Et sur celui-ci, on va appliquer une autre texture, du moins un autre matériel. On supprime celui-ci. On crée un nouveau, ou alors on importe tout simplement un qui existait déjà. Alors, on va faire des tests. Ouais, je pense que celui-ci pas plutôt bien. Mais il ne donne pas très bien. Ouais, c'est celui-ci. Et donc, on va euh, continuer avec les textures Ou Celui-ci, je pense qu'on va... Celui-ci, je pense qu'on va... Euh, tout simplement, mettre une texture qu'on a déjà créée. Ok, celle-ci est super cool. Et enfin, pour celui-ci, je vais prendre celui-ci. Ok. Je pense que tout se met déjà en place. c'est pour... Ce qu'on peut également faire, c'est faire une activation de tout ce qu'on a désactivé auparavant. Ici, on peut faire ça. Ici, on va faire un smooth des comme ça, pour que ce soit plus joli. Ok, je pense que niveau euh, matériaux, on, on a plutôt fini. Je pense, je trouve. Ok, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une image HDR. On se regarde euh, toujours nos projets. On va importer une image HDRI euh, pour le rendu. Mais avant, on va un peu modifier ici sur le trophée. Ouais, c'est plutôt pas mal. Euh... Ouais, je pense que ça va. Ça va. Ok, je disais qu'on va importer notre image HDRI pour World. Du coup, on vient ici. On va d'abord venir Ici, environnement texture. Ici, on part sur Open. Alors, pour l'image HDRI, je pense que j'ai l'ajouté dans le kit. mes amis. Et j'ai mon image HDRI que j'utilise souvent. C'est un... Uh, yeah. Et donc, maintenant, si on part en Preview Render, on a quelque chose d'encore plus beau. On va euh, pouvoir supprimer les, euh, euh, les images qui sont derrière pour uniquement garder les informations de lumière de notre image HDRI. Et voilà le résultat du tutoriel ici on peut mettre à deux on va maintenant passer aux configurations euh, on va passer aux config du rendu mais avant on va euh, activer ces thèmes paramètres qui vont nous aider à, à améliorer nos rendus. Vous voyez déjà que lorsque j'active le Screen Space Reflection, c'est beaucoup plus nice. Euh, avec l'ambiance occlusion qu'on va mettre ici avant. Avec le Bloom activé et tout ça, ok, je pense que c'est plutôt pas mal. On va maintenant importer la caméra. Pour ça, on va aller sur la vue de dessus. On va faire Shift A. On va aller sur Caméra. On va déplacer ça comme ça. Ici, on va placer ça comme ça. Ici, on va faire R. On peut en fait Caméra. Ici, on appuie sur la touche N. On part dans View. Caméra. Et ici, on dézoome avec la molette de la souris. On fait Shift 2 ça ok on désélectionne ici on zoom comme ça on appuie sur si la touche And... on appuie sur si la touche oh. ok bah maintenant on va essayer de placer quelques lumières en espérant que ça sorte bien <rire> On va faire Shift A, on va aller dans le light, ici point, on va euh, descendre comme ceci, on va aller sur la vite de face, comme ça, on va faire Shift D de ce point, on va placer l'autre ici, et enfin Shift D, on va placer une autre ici, celle du milieu, on va... Euh, diminuer le pouvoir niveau shadow on va regarder si ça dérange pas on va importer euh, Minaria, aria aria comme ça On a enregistré notre projet et je pense que bah, ça va marquer probablement la fin de cette euh, de cette longue vidéo. On a enregistré notre projet, on fait un test dans euh, le A. Je vois qu'il ne ressort pas bien. On euh, le a le a, le a le a on fait un dernier test de rendu avec Ivy et voilà les gars euh, attendez s'il vous plaît s'il vous plaît les gars attendez. Euh.